Salut c'est Lingen, dans cette vidéo je vais te présenter mon tout nouveau projet qui va potentiellement changer la vie de 10 personnes et euh, en introduction j'aimerais te présenter le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill au chapitre 9 l'auteur dit la chose suivante Celui qui s'entoure d'hommes bienveillants, avisés, prêts à l'aider dans un esprit de parfaite harmonie Celui-là bénéficient d'avantages économiques certains. Cette forme d'alliance coopérative est à la base de presque toutes les grosses fortunes. Mieux vous comprendrez cette vérité et plus vite vous, vous, verrez, fructifier, plus vite vous verrez fructifier votre argent. » Il dit juste un peu plus loin, oui ça. « Si deux esprits travaillent ensemble, ils libèrent une troisième force invisible et intangible semblable à un troisième esprit. » Je vais vous citer aussi un passage de la Bible, ça se passe dans Proverbes chapitre 15, verset 22. « Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » Alors, si vous ne me connaissez pas, c'est Lingen, donc je suis entrepreneur depuis presque 10 ans maintenant, et l'auteur du livre « Le guide du blogueur », donc mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui ont une passion à créer et développer un business en ligne. Maintenant, ce que je vais vous proposer là ne va pas avoir un impact sur vous. Je ne vais pas réussir à vous convaincre si vous ne me connaissez pas un minimum. Donc, si c'est la première fois que vous me connaissez, vous, vous faites ma connaissance, allez voir en description, voilà, mon podcast, mon livre, mes vidéos YouTube. Et puis, si euh, ce que j'ai apporté, mes valeurs, mes compétences, euh, vous voulez aller un peu plus loin avec moi, j'ai quelque chose à vous proposer et de suite, je vais vous dire que ce n'est pas fait pour tout le monde. Okay ce que je propose là est fait uniquement pour les hommes, les hommes avec un petit h okay, de, de sexe masculin et les entrepreneurs. Donc, si vous êtes un homme et un entrepreneur, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous parler d'un tout nouveau groupe Mastermind que je vais ouvrir et qui aura pour objectif non seulement de euh, changer votre business, mais de changer votre vie entière. Et oui, c'est très, très ambitieux. Alors, pourquoi je vous fais cette proposition Parce que moi-même, j'ai fait partie de plusieurs groupes mastermind, dont des groupes mastermind américains, euh, mais aussi des groupes mastermind avec des Français. Et euh, ce qui a marché, ce qui a pas marché, c'est que dans les groupes mastermind américains, je payais. Du coup, ces groupes mastermind, je suis resté très, très longtemps. Et euh, celui euh, auquel je participe actuellement, le mastermind ISI, donc Easy, euh, c'est vraiment, euh, ça coûte 400 dollars par mois, quoi, environ 400 euros par mois. Je vais deux fois aux États-Unis euh, par an et en fait, c'est que des hommes. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, je vais faire ça aussi en France parce que en à peine quelques mois, ça a transformé ma vie. Quoi. Ça, ça a eu un grand impact dans ma vie. Ok Et donc, j'aimerais vous apporter ça. J'ai animé pas mal de masterminds euh, et j'aimerais vraiment cette fois me spécialiser uniquement pour les personnes qui sont, qui ont déjà lancé leur business et uniquement les hommes, parce que je peux vous apporter énormément de choses que je peux pas apporter à tout le monde de la même manière et toutes les personnes ne s'impliquant pas de la même manière, je ne vais, vais pas vous aider. Concrètement, je vais vous dire tout de suite combien ça coûte, ok euh, Parce que clairement, ce n'est pas fait pour les débutants, même si je pense que tout le monde en a besoin. Mais moi, j'ai besoin de faire un tri parce que vous allez voir, je vais vous présenter là. Euh, je vais vraiment m'engager avec vous. Donc, le tarif pour intégrer ce groupe Mastermind que je vais animer où on sera seulement 10 personnes, 10 hommes, ce sera 300 euros hors taxe par mois, tous les mois, ok après, vous n'êtes pas obligé de rester 10 ans, hein, mais en tout cas, c'est ça le tarif. Voici ce que ça va inclure. Alors, tous les mois, on aura une heure de visioconférence par semaine. Okay une heure par semaine, ni plus ni moins. Pour la simple raison que vous êtes occupé, je suis occupé. Euh, et au-delà d'une heure, on va commencer à parler de beaucoup beaucoup de choses. Moi, je veux que vous veniez avec vos plus gros problèmes et qu'on y réponde. Et évidemment, après, on garde contact durant la semaine, surtout euh, par le groupe Donc moi je vais animer ce groupe Donc on se retrouve via visioconférence On est 10 Et environ tous les 2-3 mois Chaque personne passe durant euh, un hot seat C'est à dire qu'il va venir présenter une problématique Pendant 20 minutes Et tout le monde va l'aider Donc il y aura 2 euh, hot seats par euh, session Et euh, donc si on tourne Voilà c'est pas tous les 2-3 mois Tous les 1 mois et demi Chacun y passera Non seulement on va pouvoir Recevoir de l'aide, par exemple on va poser un problème, je lance un produit, là j'ai un doute sur ma communication ou euh, j'ai un problème personnel dans ma vie familiale, d'où l'intérêt d'être entre hommes. ok Et on sait tous qu'il y a une forte, forte connexion entre lien familial problème ou vie familiale et vie professionnelle. Donc c'est pour ça que euh, j'ai voulu faire un mastermind où on ne parle pas que de business parce que tout est lié. Okay. J'ai lu dans un livre de Brian Tracy qui disait que il y a des commerciaux, par exemple, quand ils trompent leur femme, quand ils commettent un adultère, ils font moins de ventes parce qu'en fait, ils commencent à perdre confiance en eux. Okay. C'est juste un petit exemple pour vous faire comprendre de l'importance de travailler sur nous, et travailler sur notre business. Donc, l'objectif, le bénéfice, hein, euh, bah, c'est de vous amener plus de revenus, avoir une vie plus heureuse, euh, avoir une vie familiale, une vie physique, une meilleure santé. Et ça, comment ça marche C'est bah, en recevant des conseils, mais aussi en donnant des conseils. En apportant de la valeur au groupe, parce que quand on apporte de la valeur, on en reçoit aussi. Donc, on sera un groupe de 10. Toutes les semaines, une heure de visio par semaine. Il y aura un groupe WhatsApp où on peut garder contact toutes les semaines aussi. Deux fois par an, il y aura une rencontre physique. Ok, j'ai pas encore tous les détails, mais ce sera euh, quelque part en France. Et on va se retrouver deux fois par an. Donc, ça, c'est inclus euh, dans le prix sauf le logement, évidemment. Euh, mais euh, cet, cet événement sera inclus. Ok, dans le euh, voilà, Il y aura rien d'autre à payer si ce n'est le loge logement et le transport. 10 personnes maximum parce qu'au-delà, ça va être un peu compliqué vu le format que moi je propose. Et chaque mois aussi, vous recevrez un livre chez vous qu'il faudra lire. Okay parce qu'on euh, ne peut pas progresser juste en discutant. Il faut qu'on ait aussi du savoir. Et je vous poserai des questions pour vous faire réfléchir. Et je me suis vraiment inspiré euh, du mastermind euh, euh, où je suis membre parce que bah, les livres, c'est des condensés d'expérience donc, ça nous permet de nous nourrir, mais ça nous permet aussi d'avoir un sujet de discussion chaque semaine. Euh, donc, concrètement, ça va vous aider par exemple à être plus focus. Ok, Par exemple, vous êtes fixé un objectif, bah, nous on va être là, Ok, tu t'es fixé ça comme objectif, où est-ce que tu en es Donc, ça c'est un des exemples. Euh, si vous avez besoin de conseils et de ressources, moi je peux vous donner un outil qui peut vous faire gagner 10 heures par semaine le restant de votre vie. Vous voyez, c'est ce genre de truc qu'on qu peut s'apporter. Un soutien moral quand les choses vont moins bien. Et oui, euh, les hommes aussi, on a besoin de ça. On l'exprime pas assez, mais on a besoin de ça absolument. Donc, un soutien moral. Euh, une aide personnalisée quand vous avez une question, alors moi je suis plus animateur, ce hein. n'est pas du coaching en groupe, je suis un animateur, mais évidemment je serai là pour vous apporter aussi une aide personnalisée. Euh, des partenaires potentiels aussi entre entre nous, donc quand on sera euh, 10 avec moi 11, ben on aura des partenaires autour de la table avec qui vous pouvez développer un business et une amitié évidemment. Donc, au niveau info pratique, je vous ai parlé des 300 euros hors taxes par mois ou 360 euros TTC. Euh, ça vous engage à 3 mois minimum. Après, bon, voilà, vous partez, vous revenez quand vous voulez. Euh, Satisfait ou remboursé 30 jours Donc, quand vous inscrivez, vous venez à 4 rencontres gratuitement en visioconférence. Et puis après, si ça vous plaît, bah, vous continuez. Sinon, vous demandez un remboursement. Il n'y a zéro problème euh, ça va commencer euh, cet été 2019, d'accord Donc, euh, le mieux, c'est que vous remplissiez le, euh, votre candidature ici et puis, dès que j'ai un nombre suffisant, je vais commencer à lancer euh, le groupe, d'accord Donc, pour ça, il faut que vous remplissiez le formulaire. Euh, et juste le détail c'est que ce sera donc chaque semaine, toutes les semaines de l'année Absolument toutes les semaines Mais moi je, je garantis ma présence que sur 48 sessions sur les 52 sessions D'accord, je ne serai pas là tout le temps, tout le temps euh, Et au niveau des horaires ce sera en semaine à 8h ou 9h du matin Par exemple lundi ou mardi ou jeudi, vendredi à 8h ou 9h du matin Ok, comme ça on fait l'appel, on démarre la journée euh, et je pense que je vous ai donné tous les détails que je voulais vous partager donc si vous cherchez à passer à un autre niveau à progresser dans votre vie professionnelle et personnelle si vous avez compris que c'était lié, je vous invite à laisser votre candidature et j'ai hâte, hâte de travailler avec vous, de discuter avec vous. Et si vous faites partie des personnes qui peuvent euh, intégrer ce groupe Mastermind, je serai ravi de vous accompagner, de vous apporter tout mon savoir et mon expérience. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, évidemment. Ciao